Salut à tous Allez, aujourd'hui on poursuit hein, notre découverte de X-Wing V2 avec le site Infiltrator. Donc comme d'habitude, hein, on va regarder la figurine en macro, ensuite je vous présenterai les cartes pilotes et puis on regardera ensemble également toutes les cartes d'amélioration. En attendant, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, à partager, à commenter pour donner vos idées de combos et puis euh, de compositions euh, que vous voudriez faire avec ce site. Et puis si vous n'êtes pas déjà abonné, ben, vous pouvez me rejoindre en vous abonnant allez c'est parti bon alors on en dit quoi de ce site infiltrator ben la vérité et la vérité c'est qu'il est raté voilà tout simplement alors pourquoi je le trouve raté ben je sais pas où c'est qu'ils sont allés nous chercher ce gris bleu là mais c'est très simple, vous pouvez regarder n'importe où, même sur les cartes d'X-Wing V2, vous ne retrouvez pas cette couleur-là en fait. Vous trouvez un gris anthracite, totalement classique. Quand on le regarde dans le film, bah, il ne donne pas cette impression-là. Alors je dis pas qu'il n'est pas de cette couleur-là, parce que j'imagine que Disney a des informations, hein, euh, des codes bien précises, mais c'est jamais cette représentation-là qu'on a du vaisseau. Donc eux, ils ont peut-être suivi les règles, mais euh, c'est n'est pas à ça qui ressemble au quotidien il ressemble plus à un gris anthracite comme le X-Wing que j'ai mis juste en dessous qui vous permet de comparer l'échelle c'est un vaisseau qui a une belle taille mais on n'en a jamais vu de cette couleur là donc ben, ça fait chier, il hein faut le dire puis en plus au niveau détail, eh ben, il est vraiment loin loin, loin de la perfection C'est-à-dire que je trouve que c'est un des vaisseaux les moins détaillés qu'on ait eu en tout cas sur la V2 et peut-être même sur la V1 Je euh, trouve que quand on regarde de très très près les détails ne sont pas au rendez-vous les nervures, tout ça, rien n'est vraiment relevé en fait. Il, il souffre vraiment d'un manque d'implication. Et puis, ben moi, il y a des endroits où la peinture bave. Alors ça, c'est pareil, c'est relativement nouveau et c'est assez exceptionnel pour la V2. Donc j'ai pas envie de le prendre comme exemple, mais voilà, euh, ben c'est vraiment l'exemple de ce qu'il fallait pas faire. Et moi, je le trouve raté et il va falloir le retoucher à la peinture. Et moi, je ne vous cache pas que ça, bah, je ne sais pas le faire non plus. Je jamais retouché de vaisseau X-Wing à la peinture. Donc, je suis vraiment embêté. Sinon, bah, ils sont amusés à nous ajouter comment dire, euh, la possibilité de refermer les ailes. Bon, C'est totalement artificiel, ça ne sert à rien. Contrairement aux X-Wing. Hein. Les X-Wing, vous pouvez ouvrir et fermer les ailes parce que ça apporte un avantage en jeu. Vous vous déplacez plus facilement avec les ailes fermées, mais vous tirez moins fort. Là, c'est juste pour représenter le fait quand ils se posent, euh, et puis en plus bah, ça rajoute vraiment une fragilité sur la figurine je vous assure que moi je l'ai regardé de très près cette articulation elle donne pas envie et puis surtout elle est lâche c'est à dire qu'on se dit qu'en l'ouvrant en l'enfermant en régulièrement et ben, il y a un moment ça va sourire et se fermer tout seul donc en bas ça va pendouiller puis au dessus ça va retomber tout seul donc voilà un mauvais point pour euh, cette figue je préfère le dire, euh, j'ai toujours euh, eu pour principe d'être honnête avec vous Heureusement, les cartes, elles, ben, elles sont au rendez-vous, donc on va les regarder ensemble. Bon, on... voilà, petite déception hein, euh, sur ce vaisseau. Euh, moi, je dois avouer que bon, j'aime bien le fait qu'il soit un peu euh, mécanique, hein, qu'il y ait les ailes qui bougent, mais les couleurs, je suis pas convaincu. Allez, c'est pas grave, on va quand même regarder les cartes ensemble, manquerait hein, plus que ça. Et on va euh, commencer donc par les cartes pilotes, et on va commencer par une carte assez particulière, qui est euh, les droïdes-sondes DRK1. Alors, on va voir ensemble que ces droïdes, bah, là, ils n'ont aucune capacité d'attaque, mais euh, pas que, hein, il y a une petite subtilité. En défense, 3, et puis euh, en euh, coque, 1, pas de bouclier, donc en gros, dès qu'ils se font toucher, euh, ils se font détruire. Allez on la lit ensemble, tant qu'un vaisseau allié euh, verrouille un objet ou brouille un vaisseau ennemi, il peut mesurer la portée à partir de vous, c'est à dire à partir de la sonde. Donc ça c'est très intéressant parce que en mesurant euh, la portée du tir euh, depuis euh, la sonde directement, eh ben, si la sonde est très très proche vous allez être à portée courte, c'est ça en fait la, la subtilité, c'est qu'au moment où vous attaquez vous allez mesurer en fait les distances à partir de vous de ces sondes et non plus à partir de votre vaisseau donc vous êtes vraiment vraiment euh, euh, fortement invité à envoyer ces petites sondes un petit peu partout euh, sur le plateau, euh, d'autant plus que vous pouvez en, en, en sortir deux je crois, de mémoire, donc je trouve ça vraiment plutôt sympa après qu'un vaisseau ennemi vous ait chevauché ce vaisseau lance un dé d'attaque sur un résultat œil vous subissez un dégât et puis c'est une touche et non pas un critique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais vous vous faites percuter hein, par un autre vaisseau, ben, il y a de fortes chances que ce petit, euh, petit vaisseau-là euh, explose. Il faut savoir que vous ne pouvez pas euh, être la cible de pion. Hein, vous ne pouvez pas être visé, vous ne pouvez pas être verrouillé, plutôt, vous ne pouvez pas subir de charge ou, ou toutes ces choses-là. On lira ensemble euh, les améliorations. Et puis dans, pendant la phase système, à votre initiative, vous pouvez repositionner en utilisant un gabarit de deux, soit en direction tout droit, soit à droite, soit à gauche. Donc ça, c'est la possibilité que vous avez de vous repositionner à chaque fois. Alors avec cette carte est associée la droïde sonde euh, DRK hein, qui est en fait, en fait vous allez les larguer comme vous largueriez en fait des, euh, des mines. Pendant la phase de dénouement vous pouvez dépenser une charge pour larguer ou lancer un droïde sonde. Alors vous avez deux charges sur la carte donc vous allez pouvoir bien en lancer deux. Le DRK 1 en utilisant un gabarit de vitesse 3 cette fois-ci. Euh, les charges de cette carte ne peuvent pas être récupérées, donc vous ne pouvez en tirer. Euh. On va regarder ensemble euh, l'information euh, de ces engins. Hein. Donc euh, Effectivement, hein, en, phase, en phase système, on les joue comme ça. Euh, au niveau des autres règles, tant qu'un vaisseau verrouille un objet... Donc on l'a vu, il peut mesurer la portée à partir de ce droïde, donc ça c'est très très très important. Et puis après qu'un vaisseau ait exécuté une manœuvre ou qu'il se trouve à chevaucher, eh bien euh, celui qui contrôle euh, le vaisseau lance un dé d'attaque et puis on subit pour chaque œil, hein, chaque concentration, une touche, à savoir que ben, du coup euh, on est détruit. Voilà, on va regarder... La suite des, euh, des troupes, alors le premier, la première carte euh, site, on va la lire ensemble, initiative 2, c'est le messager noir, donc on voit qu'avec euh, ce site infiltrator, on va avoir concentration visée et puis un tonneau, mais un tonneau euh, rouge, un tonneau stressant, hein, d'accord euh, on va se retrouver donc avec 3 en attaque, euh, 1 en défense, 6 en coque et puis 4 en bouclier. Donc c'est quand même un vaisseau qui est, qui est assez balèze se trouve. Et euh, bah, on peut commencer à l'aligner qu'avec 2 d'initiative. Au niveau euh, O66... Donc 3 d'initiative, les mêmes informations, si ce n'est que comme c'est un robot, enfin une intelligence artificielle qui va piloter le vaisseau, eh bien, votre concentration va se transformer en calcul, sinon euh, c'est sensiblement la même chose. Et après avoir défendu, vous pouvez dépenser un marqueur de calcul pour effectuer une action. Donc ça c'est plutôt sympa. Le compte de coût, on passe en initiative 3. Euh, on va euh, rajouter également de la force sur euh, la carte, hein, puisque le compte de coup est un chevalier Jedi, un Sith, mais un ancien chevalier Jedi, même un ancien maître Jedi. Et donc on va se retrouver avec trois de force rechargeables puisque vous avez la petite flèche qui est juste à côté. Après avoir défendu, si l'attaquant est dans votre arc de tir, vous pouvez dépenser un pion de force pour retirer un de vos marqueurs bleus ou rouge. Après avoir effectué une attaque qui touche, vous pouvez dépenser un pion de force pour effectuer une action. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir se retirer un hein, des pions rouges. Je vous rappelle que le ciblage, c'est du pion rouge. Donc moi, je le comprends qu'on pourrait retirer un ciblage. Et bien sûr, il y a d'autres pions hein, qu'on pourrait avoir envie de se retirer, notamment le fameux pion de contrainte. dont je vous rappelle que le pion de contrainte, il va vous retirer un dé en défense. Allez, la dernière carte, vaisseau. Eh oui, déjà, on n'est pas sur les présentations d'avant des grosses boîtes. Enfin, c'est une grosse boîte, mais il y avait plusieurs vaisseaux. Là, il y a très très peu de, de, de versions, finalement, je trouve. C'est donc Dark Maul. Hein. Dark Maul avec une initiative de 5 euh, même, euh, Sinon, c'est le même caractère euh, au niveau des capacités que le Compte de Un hein. 3 en force également. Et après avoir effectué une attaque, vous pouvez dépenser 2 dés de force pour effectuer une attaque principale bonus contre une cible différente. Donc ça c'est une attaque en plus, c'est vraiment génial. Et il y parce qu'il y a un et <rire> si votre attaque est ratée, vous pouvez effectuer cette attaque principale bonus contre la même cible à la place. Donc pour pouvoir attaquer une autre cible, il faut déjà avoir attaqué une première fois et avoir eu un succès. Et donc à partir de là, vous pouvez consommer de la force pour attaquer une autre cible et ça c'est vraiment bien avec votre armée principale et puis si jamais bah, cette première attaque a été un, un, un échec vous pouvez quand même dépenser euh, de la force mais cette fois-ci pour réattaquer la même cible c'est quand même une carte très très intéressante, se pouvoir attaquer deux fois c'est presque détruire un vaisseau euh, sur une seule phase, euh, une seule phase hein, parce qu'il faut quand même avouer que dans X-Wing il y a beaucoup de vaisseaux qui en, en, en deux phases euh, d'activation sont, sont détruits on va regarder tout de suite cette carte là euh, qui est le cimitar, en fait c'est une, une carte titre, hein. c'est une carte euh, qui va améliorer en fait, hein. quand vous avez une carte comme ça, avec ce logo, c'est pour améliorer votre, votre vaisseau. Donc mise en place après l'étape, placer euh, les forces, alors déjà au niveau de l'amélioration, excusez-moi, vous allez gagner occultation en stress, et puis la capacité de faire du brouillage. Et donc la mise en place, c'est après l'étape, placer les forces, vous pouvez vous occulter, donc euh, ça, c'est quand même assez pratique. Alors n'oubliez pas, hein, quand vous êtes occulté, vous ne pouvez pas attaquer, puis vous vous déplacez quand même un petit peu moins vite. Hein. Euh, après vous être désocculté, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi dans votre boule eye. Dans ce cas, il gagne un marqueur de brouillage. Rien que le fait d'être dans le boule eye on gagne un marqueur de brouillage. Alors je vous rappelle qu'il n'y a pas de distance hein, euh, pour ça. Enfin, en tout cas, il n'est pas marqué qu'il y avait une distance pour ça. Donc euh, je trouve que c'est euh, assez, euh, assez balèze. Allez, on va regarder maintenant des cartes qu'on a déjà vues dans les autres boîtes, mais vous n'avez pas forcément vu les vidéos des autres boîtes, donc je vais les relire. Allez, l'As de la manœuvre. Tant que vous défendez, euh, si vous n'êtes pas dans le bull eye de l'attaquant, vous pouvez dépenser un pion de force pour changer deux de vos résultats œil en résultat esquive. Donc ça, c'est si vous auriez eu un, euh, euh, la malchance de ne pas avoir mis de concentration. Vous pouvez ne pas avoir mis de concentration à ce moment-là. Ben, grâce à cette carte-là, ben, vous allez pouvoir quand même transformer euh, vos concentrations en esquive. Ça, c'est plutôt pratique, je trouve. Euh, la haine, très très très bonne carte. Après avoir subi un ou plusieurs dégâts. Attention, c'est très important. Le ou plusieurs dégâts. récupérer autant de force. Donc ça, ben, tant que vous vous faites tirer dessus, ben, tout simplement, vous êtes, vous êtes ballasse. C'est euh, vraiment top. Le titre prophétique. Qu'on a déjà vu dans les, dans les extensions d'avant, après avoir déclaré une attaque, si, vous, euh, si le défenseur est dans votre bull eye, vous pouvez lancer une charge de force. Et euh, dans ce cas, lors de l'étape lancer les dés de défense, le défenseur ne peut lancer euh, plus de dés de défense qu'il n'y a eu de touche ou de critique. C'est très très orienté Star Wars Légion, hein, comme je l'ai déjà dit, on se retrouve en fait avec un système qui rééquilibre. Si vous avez eu beaucoup de chance dans votre tir, bah, à ma foi, l'autre en face va euh, pouvoir lancer au moins tous ses dés de défense, voire euh, autant qu'il y a eu de touches et, et de critiques. Par contre, si vous avez eu peu de chance, et bah, lui, il ne va pas pouvoir contreballer votre manque de chance avec euh, sa, sa brouette euh, de défense. Hein. Si vous avez quelqu'un qui se défend avec 3D et que vous n'avez qu'une touche, bah, il va lancer 3D pour se défendre. Bah, pas là. Grâce à ce tir... À ce titre-là, grâce à cette, oui, ce tir prophétique, vous allez pouvoir nous lancer, obligé à nous lancer qu'un seul dé de défense. Je trouve ça assez intéressant. C'est ce qui se passe tous les jours sur les, sur les tables de Star Wars Légion. La torpille à proton avancée. Attention, celle-là, elle est vraiment balèze donc 5, 5D, hein, les torpilles à protons, ça fait vraiment très mal euh, par contre à portée 1 et puis il n'y a qu'une seule charge et donc sur ciblage vous dépensez une charge et euh, vous changez un résultat touche en un résultat critique sur les 5 que vous euh, pouvez faire, c'est vraiment énorme la torpille euh, ionique donc elle, elle est fait 4 en dégâts, elle euh, touche à 2-3. Alors là aussi, hein, pensez à vos petites sondes hein, qui vont pouvoir se balader euh, sur, sur le plateau. Je pense franchement que ces petites sondes, elles sont, sont vraiment très très judicieuses. Elles vont donner du fil à retordre parce que pour pouvoir euh, les flinguer, ben, elles ont quand même beaucoup d'évasion. Hein, elles se déplacent assez facilement, elles vont pouvoir vraiment assez facilement éviter les tirs. Donc ça va être un, un petit cauchemar quand même. Euh, charge 2, c'est une torpille ionique, euh, il faut avoir ciblé dépenser donc une charge si cette attaque touche dépenser un résultat euh, touche ou critique pour subir donc un dégât pour le défenseur et puis toutes les autres touches qu'elles soient touche ou critique vont euh, se transformer en euh, dégâts ioniques alors canon lourd euh, laser alors là ça c'est des cartes moi je vais avoir besoin de vous parce que j'ai pas une expérience totale, enfin en tout cas j'ai pas une expérience de tournoi euh, sur X-Wing, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire alors celle-ci, Bull High euh, 4, de, de, 4 de dégâts donc c'est plutôt pas mal Bull eye quand même, donc c'est quand même une zone assez restreinte à distance 2-3 pas de ciblage par contre, hein, puisque c'est un canon après l'étape, modifier les dés d'attaque, changer tous les résultats critiques en résultats touches est-ce que ça a un intérêt de changer les résultats critiques en résultats touches je vous laisse les mettre en commentaire. Est-ce que c'est une erreur de traduction Je n'oserais pas l'imaginer. Enfin, pas une erreur de traduction, mais le fait que les icônes ne soient pas à leur place. Je dirais qu'il faudrait plutôt transformer une touche en critique plutôt qu'un critique en touche. Mais il y a peut-être des choses que j'ignore dans le monde de X-Wing V2. Donc voilà, si vous avez un avis sur canon laser lourd, je suis preneur. Je n'ai pas encore malheureusement eu le temps, mais à coup de pas, de faire la recherche sur Internet. Mais je sais que... Voilà, vous serez tout à fait capable de me renseigner. On va regarder le canon ionique. Donc lui, c'est 3D à 1-3 également. Si cette attaque touche, dépensez un résultat touche ou critique pour faire subir un dégât au défenseur. Tous les résultats touche et critique restants infligent des marqueurs ioniques à la place des dégâts. Donc il y a beaucoup, beaucoup de tirs ioniques. Rayon tracteur également. Donc 3D en puissance à distance 1-3. Si cette attaque... Touche également, tous les résultats touchent, tous, hein, tous les résultats touchent aux critiques, infligent des marqueurs de rayons tracteurs au lieu des dégâts. Est-ce qu'on a vraiment envie euh, de faire des rayons tracteurs plutôt euh, que euh, des dégâts dans X-Wing Moi j'ai plutôt tendance à la jouer l'état, le gros bourrin, mais je pense qu'il y a des joueurs de tournoi qui vont, euh, vont s'y retrouver. Euh, donc bah, là aussi, hein, je, vous laisse, je vous laisse imaginer et nous proposer euh, votre utilisation de cette carte dans les commentaires. Le chancelier palpatine, donc là c'est plus ou moins une amélioration, hein, puisque vous aurez donc plus un euh, pion de force rechargeable qui vous sera proposé, et puis vous aurez euh, également euh, le déplacement euh, euh, en euh, coordonnées violet qui vous sera proposé. Alors, quand vous avez comme ça... Une action qui est violette genre concentration violette ou évasion violette c'est bien écrit dans ces règles là en fait dans cette extension là ça veut dire qu'il va falloir payer un pion de force pour pouvoir utiliser en fait cette action dans un autre pack que j'ai présenté il y avait comme ça je crois que c'était une évasion violette donc cette évasion violette pour pouvoir la faire il faut payer un pion de force Donc comme ça quand vous avez une action violette sur votre carte c'est ça, il faut payer un pion de force pour pouvoir la faire. Donc là, on a de la coordination violette. Donc il faudra payer de la force. Euh, mise en place, équipez euh, cette carte, donc face visible. Et après avoir défendu, si l'attaquant est à portée 0-2, vous pouvez dépenser un pion de force. Dans ce cas, euh, l'attaquant gagne un marqueur de stress. Et puis ensuite, ben. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On retourne la carte, en l'occurrence on la passe à comme ça. Il euh, ne faut pas que je relise la même. Et donc du coup, après avoir effectué une action hein, de coordination violette, que vous payez, le vaisseau que vous avez coordonné gagne un marqueur de stress, puis il gagne un marqueur de concentration où euh, il va euh, gagner un pion de force. Je vous rappelle que la coordination, ça vous permet d'avoir une action supplémentaire. Donc, si en plus vous avez comme ça un pion de force, ça peut être vraiment intéressant. Le compte de coup, j'aime beaucoup la carte du compte de coup. Donc là, pareil, amélioration plus 1 euh, en force. Et euh, avant qu'un vaisseau à portée 0,2 de lance des dés d'attaque ou de défense, si tous euh, vos forces sont actives, c'est-à-dire que si vous les avez toutes, vous n'avez pas consommé, vous pouvez dépenser un pion de force et nommer un résultat. Si le lancer ne contient pas le résultat nommé, le vaisseau doit changer un dé pour ce résultat. Donc, bah, bien entendu, ce que vous allez faire, c'est nommer un, un, un résultat, la plupart du temps, vierge, hein, euh, dans le lancer. Et en nommant le résultat vierge, bah, s'il est absent, hein, s'il y a des yeux, et puis, et puis des touches et puis des critiques, eh ben, il va falloir remplacer un des dés euh, en, en résultat vierge. Je trouve ça euh, plutôt sympa. D'ailleurs, sur la carte, le compte de coup a un petit sourire assez narquois, c'est plutôt, euh, plutôt top. Le bah, Général Grievous, il hein, fallait forcément qu'il mette les pieds là-dedans. Donc une charge. Une charge. Et tant que vous euh, défendez euh, après euh, l'étape neutraliser les résultats, euh, s'il y a au moins deux résultats touche ou critique, vous pouvez dépenser une charge pour annuler un résultat touche ou critique. Et euh, après qu'un vaisseau allié a été détruit, vous récupérez une charge. Donc cette carte redevient de nouveau euh, efficiente. C'est quand même assez euh, sympa également. L'apprenti technicien, plutôt euh, plutôt rigolo parce qu'il y, y a apprenti. Attention, <rire> écoutez bien. À la fin du round, vous pouvez lancer un dé d'attaque pour réparer une carte de dégâts visible. Donc ça, c'est top. Puis, sur un résultat touche, si vous avez fait, on a déjà un résultat touche, eh ben euh, exposer euh, une carte de dégâts. Donc <rire> c'est plutôt sympa parce qu'il va réparer en fait une critique. Mais euh, s'il si, euh, si fait une touche, ben, il, il expose une, une carte de dégâts. C'est un apprenti en même temps. <rire> Copilote perspicace. Après avoir effectué une concentration, gagnez un marqueur de concentration. En gros, ben, vous avez de la concentration, vous vous en servez, et puis ben, vous la récupérez immédiatement. C'est plutôt pratique, tandis que la concentration, on peut l'utiliser à la fois en attaque et en défense. C'est intéressant. Le navigateur chevronné. Après avoir révélé votre cadran de manœuvre, vous pouvez... Réglez votre cadran sur une autre manœuvre non rouge de même vitesse. Tant que vous effectuez, exécutez cette manœuvre, vous augmentez sa difficulté. Donc, on peut déplacer le cadran sur euh, une, une, un déplacement non rouge, d'accord, un blanc par exemple. Par contre, si vous le faites, mais bah, pour le faire, il deviendra stressant hein, puisqu'il va monter d'un level. Par contre, vous n'avez pas le droit de choisir euh, un tonneau ou un truc comme ça euh, qui serait rouge. Euh, un, un, virage, un virage à 180, vous ne pourrez, pourrez pas le choisir. K2 B4, tant qu'un vaisseau allié à portée euh, 0,3 défend, il peut dépenser un marqueur de calcul. Dans ce cas, ajouter un résultat évasion, sauf si l'attaquant choisit de gagner un marqueur de contrainte. Donc ça, bah là, il doit choisir. Et le marqueur, marqueur de contrainte, il vous fait quand même lancer un dé de défense en moins. Donc, euh, ouais, je ne sais pas si ça va être choisi hein, au final. Et puis, ben pour finir, vous avez hein, les, deux, les deux cartes. Les deux cartes d'escadron de, de, de, de, préformés. Hein. Donc on a euh, l'infiltrateur site avec Dark Maul et le compte de Doku. On a une proposition également avec euh, O66 et puis euh, le messager noir. Alors pour vous donner un exemple, euh, Dark Maul, on vous conseille d'utiliser l'AN, le canon laser lourd, le copilote perspicace, le droïde son DRK1 et le bouclier amélioré. et... Simicard. Voilà. Je pense que pour découvrir euh, les figurines quand vous venez de les acheter et que vous voulez vraiment commencer à les, à les, à les masteriser, euh, ces cartes-là, c'est des bonnes propositions en fait. Hein, euh, les combos sont presque, sont presque préétablis et peut-être que je ferai des mini-parties pour présenter en fait ces cartes-là et puis ces compositions euh, proposées. Voilà, j'en termine avec ce site Infiltrator. Qu'est-ce qu'on en pense Bon, bah, je vous l'ai dit, hein, petite déception sur, sur la figurine. Je n'ai pas trop compris le choix de couleur parce que je trouve que c'est une erreur de la part de FFG. Euh, moi, quand, vu, quand je l'ai vu en boîte, J'étais pas convaincu, euh, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ce choix chromatique, il n'est pas, euh, pas fluff. Et puis, en plus, euh, toutes les cartes que l'on voit et tout ce qu'on voit au niveau, euh, au niveau euh, graphique, euh, dans les bouquins, c'est pas ces couleurs-là. Donc, je ne comprends pas pourquoi on l'a sorti comme ça. Alors, vous allez me dire, oui, il suffit de le repeindre, hein, un petit gris anthracite et puis, et puis tout va mieux. Mais bon, euh, moi, je sais pas trop le faire et euh, je me tâte un peu, J'ai jamais retouché de figurines de, figurine, de, figurine de, de X-Wing, mais là, je pense que je vais le faire. Pour ce qui est des cartes, je trouve que la proposition est quand même assez alléchante. Je trouve que ces petites sondes qui sont rajoutées vont vraiment offrir de la diversité. Vous allez vraiment pouvoir foutre le, le, le bordel dans la tête du joueur d'en face. Je remercie euh, tous les abonnés qui utilisent euh, le lien de partenariat euh, Philibert. Je voulais euh, juste vous faire un retour. Vous êtes nombreux à le faire et sachez que ça va beaucoup, beaucoup m'aider pour la page et que je pourrai rapidement vous montrer quels sont les achats ou les améliorations que j'aurais pu faire à ma page. Je pense que je vais pouvoir notamment payer des abonnements à des applications et pouvoir utiliser des applications de montage un petit peu plus, un petit peu plus approfondies, notamment After Effects, on verra, on en reparlera. Euh, voilà, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour défoncer le type d'en face vous dire que euh, d'ici la fin de la semaine je vous présenterai les deux dernières sorties euh, de cette vague clonoir à savoir le Delta 7 en version jaune et puis euh, euh, le Vulture en version euh, unique ce sont des vidéos qui sortiront d'ici la fin de la semaine allez, je vous souhaite une bonne continuation, de bons jeux, embrassez les familles, à très bientôt.